Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons à la Fondation Paul Duhem à Quevaucan où de jour en jour nous vous présentons les œuvres et les artistes qui animent cette nouvelle exposition œuvres secrètes. Alors, c'est finalement la, la, la dernière artiste que je vais vous présenter, puisqu'ils sont six à animer cette exposition, Chantal Gontarski. Alors Chantal, il y a un, elle, elle vient à l'atelier depuis une vingtaine d'années. Et vous savez, il y a des gens qui ne changent pas, physiquement, moralement, intellectuellement. On a la sensation que ces 20 années se sont passées comme ça, en douceur, et que les personnes sont restées les mêmes. Ben Chantal, c'est ça, elle est restée vraiment la même, toujours avec, euh, c'est une petite dame très souriante, euh, qui parle peu, mais qui est très affective, et euh, depuis 20 ans, c'est comme ça, ça coule de source. Et son œuvre ben, c'est dans, dans le même style. Euh, on a la sensation, quand on regarde un dessin de, de, de Chantal, vous en, voyez, vous en voyez un là, un là, un ici, mais que c'est toujours pratiquement la même chose. Et en fait, quand on regarde bien, c'est jamais la même chose. Alors oui, c'est le même brin. C'est les mêmes verts, a priori. Cette frise qu'elle fait dans le bas euh, tout le temps, c'est la même couleur, un peu fluo, le jaune, le rose, l'orange. Et puis tout autour, il y a toujours une petite frise aussi qui entoure le dessin en bleu. Alors voilà, on, les éléments sont posés. Et en même temps, moi j'ai toujours la, la sensation d'être dans un avion. Vous savez, quand on est dans un avion, on voit euh, la plaine et on voit ses champs. Et on voit ces, ces pâtures, ces terrains verts et ce mélange. Et on voit aussi quand la terre a été labourée euh, ou non, si la terre a été laissée en jachère. Eh bien ici, vous avez euh, la même chose. Regardez ce brun, quand on approche, parce qu'elle emploie un pastel à l'huile, euh, qui est. Le pastel à l'huile, c'est une... un crayon qui est extrêmement gras et qui finalement, quand on le met sur la feuille, il devient translucide. Eh bien, euh, il y a tout un jeu de lumière euh, qui se fait euh, euh, dans son dessin. Alors bon, ben voilà, on voyage et vous avez ici des terrains, ben, qui... des, des terrains verts, des pâtures qui sont ben, dans des verts différents, qui sont. Est-ce que euh, l'herbe la, la, la, euh, a été mangée donc peut-être qu'on est proche de la terre et on, devient, on, on, on a un terrain qui est beaucoup plus vert foncé. On a des verts tendres comme ça. On dirait que c'est une, une herbe qui vient juste de pousser, qui, qui est tout à fait euh, prête à être euh, mangée. Et puis vous avez cette frise tout le temps qui définit un peu euh, le, le, le travail euh, de de Chantal et qui m'aide lorsque je dois l'exposer parce que c'est toujours le bas de ton dessin. En fait, cette frise, vous la retrouverez toujours euh, au bas du dessin. Alors voilà, je pense que pour apprécier euh, l'œuvre de Chantal, il faut vraiment venir, euh, être prêt pour voir un peu tout, tout, toute cette lumière qui se joue, toute cette transparence euh, qui qui existe. Alors j'espère qu'on se retrouvera bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.